Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous indiquer euh, un VPN gratuit sur ordinateur qui s'appelle ProtonVPN donc il y a une version payante mais aussi une version gratuite je vous mettrai le lien vers euh, la page officielle donc voilà, ils ont une, un VPN gratuit nous croyons que la protection de la vie privée et la sécurité sont des droits fondamentaux c'est pourquoi nous offrons aussi une version gratuite de Proton VPN. Contrairement aux autres VPN gratuits, il n'y a pas de piège. Nous ne diffusons pas de publicité et nous ne vendons pas secrètement votre historique de navigation. Voilà, le, la version gratuite est financée par euh, ceux qui payent, en fait. Donc, un VPN vous permet de surfer anonymement euh, sur le web et euh, de vous... De, de domicilier votre identité, euh, euh, comment dire, votre, votre IP, votre adresse IP, de vous faire domicilier, de, de faire domicilier votre connexion euh, à l'étranger. Donc ça, ça vous permet de contourner la censure de, de certains pays, comme par exemple, euh, vous savez que la France euh, censure euh, actuellement Rumble, euh, le site Rumble. Euh, avec un VPN vous pouvez contourner la censure assez facilement donc euh, voilà comment se présente le euh, proton vpn donc il suffit juste de cliquer là et bon là mmh. en fait bon il me connecte euh, automatiquement euh, aux Pays-Bas parce que c'est la connexion la plus rapide euh, moi étant à Paris euh, mais je pense que vous pouvez sélectionner un autre euh, serveur euh, dans un autre pays Sachant que moi, j'ai la fibre depuis euh, pas longtemps euh, et euh, je vois pas trop de différence de, de vitesse euh, en, en, en, en download hein, ou en upload. Donc, euh, je suis plutôt satisfait. Bon, moi, je. Moi, je pars du principe que je suis co déjà connu des services de renseignement, donc. Euh, ils me connaissent, donc, j'ai pas. Euh, je n'utilise pas forcément de VPN donc voilà ce que je voulais vous dire je voulais aussi vous signaler que euh, j'ai fait une vidéo sur euh, sur le même thème un vpn gratuit avec l'application Tor Browser donc là aussi c'est c'est pour contourner la censure et euh, c'est une application donc une application vous voyez Tor Browser euh, une application, donc c'est pour tablette ou pour euh, smartphone. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.